Salut les digitales, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, je vous retrouve avec un sujet qui me tient un peu à cœur, que je ne savais pas forcément comment bien traiter, parce que c'est un sujet que je connais depuis hyper longtemps, et en même temps, quand on se lance dedans, c'est pas forcément hyper facile de savoir comment créer ses propres chansons, ses propres prods, ses propres musiques. Et euh, on dit souvent qu'aujourd'hui, avec tous les, toutes les possibilités technologiques, les possibilités techniques, les outils, n'importe qui est capable de faire de la musique. Et c'est quelque chose qui est vrai, est pas vrai. Mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut essayer et c'est un domaine où on peut avoir la surprise de se révéler. Oui, avoir des outils, ça aide. Oui, avoir du talent, ça aide. Mais en fait, on ne sait pas forcément ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on est capable d'entendre ou de partager, de transmettre aux autres. Donc euh, oui, c'est possible en fait de créer ses propres musiques. Et c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et je voulais pas le faire n'importe comment. J'avais pas envie de filmer mon ordinateur ou de filmer ma tablette. J'avais envie de le faire avec quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui est une artiste franco-vénézuélienne que j'ai rencontrée il y a pas loin d'un an maintenant, qui s'appelle Fabien cruz diez et qui fait ce qu'on appelle de la musique visuelle, de la synesthésie. C'est-à-dire qu'elle elle crée des musiques, elle compose des musiques, et après elle va imaginer des visuels en fonction de ces musiques-là. C'est-à-dire que quand elle entend la musique, elle a des images qui lui viennent dans la tête, des textures, des couleurs, des formes, et elle va créer ses images pour représenter ce qu'elle a à l'intérieur de la tête en fonction de la musique qu'elle a créée. Et je trouve que c'est une approche qui est hyper intéressante pour parler de, de création, parce que parfois, quand on fait de la musique, quand on cherche à créer ses propres chansons, on, on peut être bloqué. On peut être bloqué parce qu'on n'a pas les bonnes paroles ou parce qu'on ne sait pas quest ce qu'on a envie de transmettre comme image. Donc on peut se baser, pourquoi pas, sur les couleurs, sur les formes, sur ce que ça nous inspire pour créer des sons qui vont être intéressants. Alors ça va se passer dans un lieu qui s'appelle la Villa des Arts dans le 17 e à Paris où Fabiana a eu la chance d'avoir une semaine d'exposition sur le thème de la musique visuelle et de la synesthésie et je pense que c'est un sujet dont on reparlera et sûrement ensemble avec Fabiana parce que c'est un sujet génial ici mais tellement peu exploité. Enfin ça commence mais c'est pas encore au top du top. Et du coup comme ça, ça me permet de vous montrer et un petit peu de son travail et de vous faire profiter d'un atelier qu'elle a donné où elle expliquait aux gens comment produire ses propres chansons. Donc c'est parti, here we go Disons que je suis totalement novice en musique okay. et qu'on va faire un morceau. Très bien. Et euh, comme c'est en plus il y a des, des indications visuelles, mm -hmm. a priori c'est encore plus facile. Oui. Donc on va y arriver. Oui. Mais comme tout, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus abordable au à niveau, à niveau de, de connaissance, il faut quand même expérimenter un minimum. Surtout, par exemple là on est sur GarageBand, qui est un logiciel, euh, est ce qu'on appelle un Digital Audio Workstation. Euh, ce <rire> pour faire court, un dos. Euh, et c'est simplement, c'est un programme qui est gratuit d'ailleurs. Si vous avez un iPhone, si vous avez un, un iPad, c'est un programme qui est gratuit et qui est déjà très très capable. Il y a des producteurs qui produisent, qui produisent des, des albums entiers sur leur iPhone, en utilisant GarageBand entre autres. Par exemple, là j'ai commencé avec un, euh, un synthé. Ça recommence. Ensuite, on peut partir sur euh, sur de la percure. Maintenant, euh, on peut ajouter des accords, par exemple. Pour les gens qui ne connaissent pas la musique, c'est quoi des accords Les accords. Euh, un accord, c'est c'est à partir de trois ou plus de notes euh, qui chantent ensemble d'une façon harmonique. Enlever ça parce que j'aime pas. Voilà. Donc, on efface. On a dilété. On a on a et du coup, on a juste un beat, right? Yeah. Ok, En fait, je comprends pas les YouTubeurs qui commencent tous par des, par le beat. Par les beats Je, je comprends pas. C'est ça? Merci. Moi, <rire> oh, c'est genre non, j'ai pas. Le rythme <rire> vient ensuite. Mais le rythme <rire> suit la. <là. rire> okay. On va, on va faire un truc. Un euh... enfin, c'est un bon tempo pour. Euh... Ah, let's go Mais tu viens d'enregistrer, on peut chanter les paroles de la description. Ok, bon, bon, on va enregistrer. C'est dans GarageBand ça aussi. GarageBand, ils ont fait la composition musicale, le trucs le plus simple possible. Quand on appuie, les basses vont jouer à un rythme déterminé, mais qui est plus ou moins complexe, dépendant de ce qu'on cherche. Donc. En gros, vous l'aurez compris, la méthode la plus rapide pour créer sa propre musique c'est d'utiliser une application gratuite de composition musicale, de musique assistée par ordinateur et de créer des boucles d'instruments, autant d'instruments que vous voulez que vous allez associer les unes avec les autres pour créer votre propre musique dans le style que vous aimez de petites indications quand même. Les jolis petits appareils que vous voyez dans les mains de Fabiana, ce sont pas vraiment des instruments, c'est ce qu'on appelle des contrôleurs MIDI. C'est comme une souris d'ordinateur. C'est un appareil qui va donner des instructions à l'ordinateur. Et là, ils sont construits de façon ergonomique pour que ce soit plus facile de faire de la musique. Ils sont vraiment conçus pour faire de la musique, mais il faut les voir pas comme des outils capables de produire des sons, mais comme des outils capables de donner des instructions à la machine. Libre à vous de vous en procurer ou pas, il y en a à peu près à tous les budgets. Vous pouvez aussi faire le choix de rentrer les notes dans la machine à la main, clic par clic. Je vous accorde que c'est un petit peu plus long et un peu moins facile du coup pour l'écoute mais si vraiment vous voulez faire du gratuit c'est complètement possible et aussi quand même ce qu'il faut dire qui est très très cool avec ce genre de pratique musicale et eh ben c'est que vous pouvez en faire que vous ayez 5 ans ou 85 ans quoi, no problème. Pour euh, le reste si ça vous intéresse je vous mets tous les liens en barre d'infos de toutes les applications utilisées et de tous les contrôleurs midi utilisés. Je vous mets aussi le lien de la chaîne YouTube de Fabiana qui travaille sur les instruments imaginaires. Si vous avez la moindre question sur la composition musicale ou si vous avez envie que je développe plus certains aspects, qui ont été abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je serais ravie de faire une autre vidéo à ce sujet. Je vous embrasse très fort, à très bientôt et abonnez-vous si vous n'avez pas pensé encore à vous abonner à la chaîne. Gros bisous